Et je pense le, j'allais dire, les, les agendas, je pense, très serrés de, de, de chacun. En tout cas, je vous remercie, nous vous remercions notre nom Finance de, de vous connecter en, ce matin pour une nouvelle visioconférence. Nous sommes ravis de, de vous accueillir euh, pour un thème passionnant et clé aujourd'hui, euh, un sujet sur l'impact et les risques extra-financiers. euh euh, pour traiter ce sujet, nous accueillons une experte du, du sujet avec Claire Berthier, que, que vous voyez sur votre écran, qui est responsable de l'ISR chez Trustim Finance et qui est également gérante sur les actions européennes, notamment du fonds Trustim Rock Europe. Alors, juste en, en introduction, comme vous le savez, Trustim Finance sélectionne les entreprises qui bénéficient d'un très fort taux de satisfaction client. Euh, donc, le, pourquoi on se focalise sur ce client parce que, première chose, euh, des études académiques américaines ont montré de nombreuses fois un lien très, très fort entre satisfaction client et performance boursière. Donc, nous, en tant que société de gestion, évidemment, c'est quelque chose qui nous a largement intéressé. Et depuis plus de dix ans, nous avons focalisé nos, nos gestions en se focalisant sur les entreprises euh, qui mettent le client au cœur de leur stratégie. Alors, il y a un triptyque dont on parle régulièrement sur la satisfaction client. Quelques chiffres clés à, à retenir, 20% des clients les plus fidèles réalisent 80% du chiffre d'affaires d'une entreprise. Donc ça, pour la, le lien avec la performance financière, c'est important parce que ça fait la pérennité des cash flows d'une entreprise, ça renforce sa solidité financière et du coup, nous avons des entreprises en portefeuille qui sont plus résilientes. Deuxième chose, ces clients fidèles euh, qui sont très satisfaits de comment dire de leur entreprise, recommande On connaît bien sûr la, la meilleure publicité, on dit souvent que c'est le bouche à oreille. Simplement dans un monde moderne aujourd'hui avec la révolution numérique, ça passe énormément par les réseaux sociaux. Donc euh, vous avez des, des clients satisfaits qui recommandent énormément, ce qui permet d'abaisser le coût d'acquisition des clients et naturellement d'augmenter les marges des entreprises. Donc là encore, euh, des entreprises encore plus performantes, boursièrement parlant. On dit souvent que de conserver un client coûte cinq fois moins cher que d'acquérir un nouveau client. Et puis, troisième point, vous avez un effet pricing power. Pricing power, pourquoi Parce que ces clients sont prêts à payer, 86% des clients sont prêts à payer 25% plus cher pour avoir une excellente expérience client. Voilà, donc c'est vrai que lorsqu'on est satisfait, on est un petit peu moins attentif au prix et on est prêt à payer un peu plus cher pour avoir une entière satisfaction. Alors, on parle de lien entre satisfaction client et performance financière, mais il y a aussi un lien très fort entre satisfaction client et ISR. Et D'ailleurs, on va en parler aujourd'hui aussi avec une partie de, ce, dire, de cet impact et de, de l'ISR avec les risques extra financiers. Mais il faut reconnaître que depuis une dizaine d'années, en fait, le rapport de force entre le client et l'entreprise s'est totalement inversé. Aujourd'hui, c'est le client qui a pris le, le pouvoir, et ce client, pour être satisfait, bien, il exige aujourd'hui auprès des entreprises que ces entreprises aient beaucoup plus de responsabilité, responsabilité en réduisant évidemment leur impact sur l'environnement, mais également avec des entreprises ayant des, des comment dire des, des collaborateurs beaucoup plus engagés pour répondre au mieux à l'attente de, de la clientèle. Alors. Ça nous fait une transition, j'allais dire entre le, j'allais dire le lien satisfaction client et euh, la performance extra-financière. Et là aujourd'hui, donc, nous allons faire un, un focus sur un, un des points de, de cette partie engagement et ISR. Ce sont les risques extra-financiers. Donc, sans plus attendre, je vais laisser la parole à, à Claire-Berthier. Et puis, bien entendu, n'hésitez pas. Vous avez la possibilité avec Zoom de je dirais de nous poser des questions en direct. Donc, n'hésitez pas à utiliser ce moyen de communication. On y répondra au fur et à mesure de la présentation et puis, bien entendu, à l'issue de la présentation. Je te laisse la parole, Claire. Bonjour à tous. Donc, Claire Berthier, je suis responsable ISR et géante action chez Trusting Finance. Euh, donc, aujourd'hui, c'est notre second webinar sur l'impact. Et en fait, qu Qu'est-ce enfin que, sur l'impact, c'est-à-dire que sur les risques extra-financiers, mais parce que les risques extra-financiers, si vous voulez, euh, arrivent à un moment où euh, une problématique clé au cœur de l'impact. Pourquoi Qu'est-ce que l'impact eh l'impact, c'est un rapport entre certains impacts négatifs et un impact positif. Donc, évidemment, quand on parle euh, d'un impact positif, du fait qu'on veut avoir un impact positif, que les entreprises dans lesquelles on investit. Euh, veulent avoir un impact positif, l'objectif c'est de minimiser cette partie impact négative et de maximiser la partie impact positif. Aujourd'hui, en vous parlant euh, de notre politique d'intégration des risques extra-financiers dans notre gestion, de quoi va-t-on parler et là, Nous allons faire un gros focus sur euh, la partie risque, donc la partie impact négatif, parce que toutes les entreprises ont un impact et sur ces problématiques extra-financières, eh bien, euh, elles peuvent avoir cet impact négatif euh, et euh, qu'elles doivent minimiser. Mais avant tout, euh, comment est-ce que chez Trustim, euh, on fait face à ces problématiques Comment réussissons-nous à l'intégrer dans notre process de gestion Eh bien, c'est assez simple. Face à un risque extra-financier, nous avons abordé une nous avons une expertise euh, qui est celle de l'actif client, de la connaissance de l'actif client, de la connaissance de la satisfaction des clients. Et donc, face à ce risque, face à ces entreprises, on se demande avant tout, est-ce que nous sommes en capacité d'analyser la qualité l'actif client, d'avoir un avis sur euh, la qualité d'actif client Eh bien, il y a certains secteurs pour lesquels euh, ce n'est pas possible, c'est difficile de porter un jugement, et en particulier des activités, qui ont des impacts négatifs assez importants et qui sont à risque. Et comme il nous est difficile de porter un jugement, et eh bien, nous préférons ne pas investir et donc nous excluons ces secteur, ce que nous allons voir dans une première partie. Par contre, il y a également des sociétés pour lesquelles nous connaissons assez bien l'actif client. Nous avons cette expertise et oui, nous sommes en mesure de porter un jugement qui va nous permettre d'investir et en ça, Face à un risque extra-financier, qu'est-ce qu'on va faire On va plutôt privilégier l'engagement. Parce que ce qu'on considère, c'est que ce risque extra-financier, il faut l'intégrer pleinement dans notre appréciation du risque et du couple rendement-risque qui est au cœur de tous nos investissements. dans une première partie, mais avant tout, je vous parle depuis le début de risque extra-financier, mais qu'est-ce que c'est un risque extra-financier Comment peut-on le définir donc, chez Trust Team, on a choisi de s'appuyer sur un, un modèle, sur une, une vision du monde qui est celle de, décrite par Kate Radforth dans son Donut Economics, donc l'économie du donut. Si vous ne connaissez pas ce livre, je vous invite réellement à le lire, qui est, est vraiment très intéressant. Euh, et il, donne, euh, il fait un bon résumé des connaissances actuelles sur euh, ces risques extra-financiers, en décrivant un modèle où, dans le monde dans lequel nous sommes, il y a. Euh, deux types de risques extra-financiers. Vous avez les risques euh, écologiques, les risques environnementaux d'un côté et les risques plutôt sociaux de l'autre. Et derrière ça, euh, il y a d'autres euh, modèles euh, que l'on peut utiliser. Euh, par rapport aux risques écologiques, en fait, euh, on est face à ce qu'on appelle les euh, plafonds planétaires, le plafond écologique planétaire. C'est basé sur des travaux... Du, euh, du, de, de, de l'université de Stockholm qui montre que euh, pour que la planète et l'environnement fonctionnent assez bien il y a euh, la Terre doit fonctionner sous certains, la, la Terre fonctionne pardon, sous contrainte et avec certaines limites et certaines limites qu'il ne faut pas dépasser. Il y a donc euh, un plafond écologique à partir desquels il ne faut pas transgresser et euh, on retrouve dans lequel on retrouve un certain nombre de, de, de thématiques qui sont euh, imbriquées les unes avec les autres. Par exemple, euh, on connaît bien le changement climatique, mais ce changement climatique est également lié euh, au, euh, à des changements sur la biodiversité euh, et également lié à l'utilisation des terres. Donc tous ces thèmes qui sont euh, un thème écologique sont liés entre eux, mais il y a certaines valeurs qu'il ne faut pas dépasser des seuils euh, pour que euh, la terre telle qu'on la connaît actuellement fonctionne euh, fonctionne bien et de l'autre côté d'un point de vue social euh, il y a des objectifs du développement durable qui ont été mis en place par l'ONU en 2015 euh, et et euh, eh bien avoir un impact négatif pour une entreprise qu'est-ce que c'est et eh bien c'est aller à l'encontre de, de la réalisation de ces objectifs et donc potentiellement être cause d'une insuffisance insuffisance pardon sur euh, ce plancher social. Donc d'un côté, on peut se représenter le monde dans lequel on vit euh, avec ce plafond écologique versus euh, un plafond social, enfin, pardon, un plancher social. Et le problème, c'est que euh, d'un point de vue écologique, vous savez sans doute, euh, certains euh, seuils ont déjà été dépassés, en particulier dans en ce qui concerne le changement climatique en ce qui concerne la biodiversité, en ce qui concerne aussi euh, certains éléments euh, biochimiques. Et euh, dans les risques extra-financiers, effectivement, cette problématique du changement climatique est, euh, est, sans, est, est centrale, puisque bah, une fois que euh, la concentration en CO2 dans l'atmosphère euh, a dépassé certains seuils, euh, on ne peut pas l'enlever, en pour l'instant, et tous les ans, on continue à en ajouter. Et au rythme actuel, on considère qu'il nous reste à peu près dix ans euh, d'émissions euh, au rythme de 2019, euh, avant d'atteindre un point critique qui euh, ferait basculer le monde dans un, dans, dans un, dans un euh, dans, dans, dans, vers une trajectoire qui serait supérieure à 2 degrés. D'où les accords de Paris et tout euh, le fait que euh, certaines activités qu'on analyse une société c'est important de voir si elle, elle s'inscrit dans ces accords de Paris et vers cette trajectoire de données. Euh, et d'ailleurs, euh, effectivement, si on reste sur ce, le changement climatique, il y a un, un des principaux risques extra-financiers auxquels les sociétés sont confrontées. Euh, ce qu'on sait à l'heure actuelle, c'est que euh, ce, le CO2 et les gaz à effet de serre sont essentiellement dégagés par le secteur énergétique. Et comment Eh bien, en brûlant des énergies fossiles. Et dans ces différents types d'énergie fossiles, l'énergie qui est la plus émettrice de CO2 est de très loin le charbon. Et donc, euh, c'est euh, quelque chose de, de, de, qui est pris en compte dans l'ensemble des scénarios qu'on peut voir euh, dans les publications euh, scientifiques. Tous les scénarios qui mènent sur une trajectoire à moins de 2 degrés pour la fin du, la fin du siècle, euh, élimine le charbon. Il y a, on arrive à du zéro charbon à, 2030, à horizon 2030 dans les pays de CDE et à horizon 2040 pour l'ensemble du monde. Bon, C'est déjà une, grosse, une énorme contrainte. Donc, vous comprenez bien que d'un point de vue financier, euh, ça amène des risques qui sont, euh, qui sont forts, ça amène à avoir des actifs... Euh, des actifs qu'on qu appelle des, des, des actifs perdus euh, qui sont actuellement en service mais qui n'auront plus de valeur euh, à moins de dix ans. Des actifs, il va falloir fermer. Euh, c'est lourd, c'est un risque important. Euh, donc, face à ça, euh, effectivement, nous avons décidé d'exclure de, le charbon. Face à ça, euh, les autres énergies fossiles sont aussi à risque. Et donc, dans une même logique, euh, nous avons préféré ne pas investir sur ces secteurs euh, parce qu'ils posent d'énormes problèmes en termes climatiques. Et, euh, et, et notre analyse, notre expertise, nos compétences sur euh, la partie client ne nous permettent pas euh, d'avoir un jugement qui nous permette d'apprécier euh, euh, les opportunités qu'on peut avoir, euh, on pourrait avoir sur ces sociétés, c'est trop compliqué, elles, sont, elles ont un risque important face à vos plafonds écologiques, donc on préfère ne pas investir. Sur les fondations sociales, euh, et bien les fondations sociales, donc par rapport euh, aux différents SDGs, euh, non, pardon, aux, aux, aux objectifs du développement durable, en français, euh, donc il y en a 17, et à chaque fois, euh, une entreprise peut avoir un impact positif, on en parlera dans les prochaines semaines, mais aussi, malheureusement, elle peut aussi avoir des impacts euh, négatifs. Et de même, certains secteurs dans leur ensemble ont un impact négatif qui est euh, certain sur euh, ces activités. On pense évidemment, euh, par exemple, au tabac, euh, au secteur de l'armement, au secteur euh, des euh, certains divertissements euh, pour, euh, pour adultes ou euh, au jeu. Euh, le tabac, par exemple, évidemment, vient à l'encontre de euh, l'objectif 3, qui est d'avoir euh, une population euh, en bonne santé. Euh, sur la justice, euh, là, avoir une société en paix euh, est un objectif qui est en, qui, qui est en contradiction avec euh, la vente d'armes, qu'elles soient controversées ou conventionnelles. Euh, donc sur ces secteurs, euh, encore une fois, on préfère exclure ce qui pourrait aller à l'encontre des objectifs du développement durable ou euh, des limites planétaires sur l'ensemble des activités. Il y a euh, d'autres types, donc soit là on est en train de raisonner en termes d'activité sur un secteur entier et sur euh, l'ensemble d'une activité d'une société, euh, il y a un deuxième type de... Euh, d'activité qui pourrait avoir des conséquences négatives euh, et qu'on va dont on va parler juste après euh, c'est sur des controverses c'est-à-dire que au sein d'une activité qui potentiellement pourrait être positive si elle est mal menée ou si elle amène à avoir des pratiques qui sont euh, mauvaises on peut aussi euh, causer du mal et euh, aller à l'encontre euh, de euh, des objectifs du développement durable ou de ses limites planétaires. Par exemple, d'un point de vue social, c'est sur des problématiques de corruption. Euh, sur des problématiques environnementales, eh c'est euh, également euh, sur euh, rejeter euh, du CO2, ou polluer, euh, euh, ou polluer les rivières, ou avoir des activités qui, sont, euh, effectivement, qui, qui causent euh, du mal à l'environnement. Et sur ça, euh, comment est-ce qu'on peut raisonner donc là vous avez juste un petit récapitulatif des différentes exclusions qu'on a dans les fonds. Euh, on pourra y revenir après, mais c'est essentiellement l'énergie fossile euh, sur euh, la, les, fermes, les, les fermes industrielles, la, la biodiversité sur euh, des sociétés qui sont... Euh, euh, qui vont être euh, que... Enfin c'est principalement des sociétés qui sont en, en Amérique du Sud euh, sur euh, de l'exploitation euh, euh, de soja ou d'huile de palme. Euh, ou des grandes, des grandes fermes de, de, de, de, euh, euh, de l'exploitation animale euh, et après bon, les armes, etc. Euh, mais ce qui est plus intéressant, voilà. Donc, c'est de regarder comment euh, est-ce que les euh, risques extra-financiers s'appliquent au sein de notre méthodologie client. La méthodologie ROC. Parce qu'en fait, quand on est confronté à un risque extra-financier, à un critère extra-financier, on peut le classifier par rapport aux attentes des clients. Et pour ce faire, il faut bien comprendre ce qu'est une attente client. Parce que euh, les attentes des clients, elles se, elles se définissent en trois types. Vous avez certaines attentes qui sont euh, des attentes liées à des risques, qui sont des attentes qui ne sont pas exprimées par les clients. Par exemple, quand vous prenez l'avion, ça va être lié à la sécurité dans l'avion. Si on vous interroge sur quelles sont vos attentes pour choisir une compagnie aérienne, pourquoi seriez vous satisfait une fois que vous aurez pris l'avion Vous ne direz jamais sortir en sécurité, parce que vous vous attendez à ce que ce soit rempli. Euh, donc, ça ne fait pas partie des, des, des, de ce qui est exprimé. Par contre, c'est une attente extrêmement forte. Si vous n'êtes pas en sécurité, euh, ni vous, ni personne de votre famille ou euh, de votre entourage ne reprendront euh, cet avion. Euh, donc, c'est un critère de risque qui va fortement contribuer à la satisfaction, mais contribuera peu à la satisfaction. Ensuite, vous avez certains critères que vous allez évoquer qui font partie de la, des critères, ce qu'on appelle les critères de performance, euh, qui vont contribuer à la satisfaction, mais euh, aussi à la satisfaction. Aux deux, de façon à peu près équilibrée. Donc là, par exemple, le repas dans l'avion. Vous prenez un avion euh, un long courrier, vous pensez euh, que vous avez faim, euh, vous savez que vous allez avoir un, un, un repas. Euh, si le repas est bon, euh, ça sera peut -être une bonne surprise, vous serez satisfait. Euh, si le repas est mauvais, vous serez insatisfait, vous allez en parler, mais bon, c'est finalement assez... Euh, équilibré et neutre. Et puis, il y a les critères bonus, qui sont des critères qui vont fortement euh, influer sur la satisfaction, mais qui, s'ils ne sont pas remplis, ne généreront pas d'insatisfaction parce que finalement, vous ne vous y attendez pas. Donc ça, c'est euh, toujours dans l'avion, on vous sert un café, mais en plus, on va vous donner un petit chocolat. C'est le fameux effet waouh qui va réellement vous euh, faire que vous allez recommander à la société. Vous allez garder, rester sur une, une, une impression extrêmement positive. Mais pour arriver jusqu'à ces, ces critères-là de satisfaction, il va falloir que tout le reste de la pyramide soit bien mené. Parce que ça ne sert à rien d'avoir un café, d'avoir un chocolat dans votre café, si derrière, euh, vous allez atterrir euh, en urgence et vous, ne pas vous sentir en sécurité dans la vie. Les critères extra-financiers et les risques extra-financiers, on va les classer... À partir de là parce que euh, donc si on reprend euh, si on applique en fait euh, l'impact des critères extra financiers sur la satisfaction client eh bien vous l'avez vu certains de ces critères extra financiers auront un impact directement négatif ce seront des, tous ces impacts de risque d'autres auront des impacts à peu près neutres, et enfin vous avez des critères bonus et ce qui est un peu compliqué c'est que dans le temps eh bien les clients sont de plus en plus exigeants et que des critères qui, hier, étaient des critères de bonus vont se transformer en des critères de risque. Par exemple, dans l'automobile, quand euh, il y a quelques années, vous entendiez un bip, bip, bip en reculant, donc tout ce qui est euh, critère de recul sur euh, les, les voitures, c'était quelque chose auquel vous ne vous attendiez pas et qui était du bonus. Petit à petit, c'est devenu normal. Et euh, dans quelques années, si vous ne l'avez pas, vous serez fortement insatisfait. Et sur, euh, sur ça, en fait, euh, comment est-ce qu'on va raisonner sur ces critères de risque Parce que nous, dans nos études clients, quand on va regarder quand on va étudier la, la, la satisfaction client et qu'on va étudier euh, dans les deux premières, deux premières étapes de notre process, les attentes des clients, eh c'est ça qu'on va essentiellement travailler sur des, sur des attentes qui sont exprimées. Donc, plutôt les opportunités, le bonus, la performance alors que euh, les risques extra-financiers, ils vont ressortir lors de controverses. Puisqu'encore une fois, normalement, ces critères, c'est ceux de la base de la pyramide qui doivent être remplis par une entreprise pour qu'après les clients soient satisfaits. Donc, s'ils si découvrent après coup que euh, quelque chose ne va pas, ça sera toujours dans le négatif, ça, créa de la, euh, ça va aller à l'encontre de la confiance qu'ils ont dans la société. Et donc, euh, ça va aller euh, à l'encontre de ce qu'ils attendent de, de, de la société. Euh, donc, ça veut dire que la perception, enfin, euh, ce qu'ils auront ressenti, ce qu'ils auront vécu à travers cette expérience euh, n'est pas au niveau de ce qu'ils attendaient. Et ça, on le voit comment, en fait, dans une, dans une analyse financière On voit via les controverses. Donc, on le voit, euh, nous, on préfère le monitorer, au final, par euh, ce qui ressort euh, de la part de ce qu'a fait l'entreprise et essayer d'analyser ça plutôt que euh, euh, par d'autres biais. Ça me paraît euh, aussi la façon dont les clients vont le percevoir, euh, donc in fine, après. Euh, ensuite. Et donc, puisque c'est des risques, comme je vous le disais, on va les... ces risques de réputation et ces risques de controverse, on va les analyser. Euh, après, les deux premières étapes de notre process. Vous savez que dans notre process ROC, on a un process en quatre étapes. Donc, les deux premières sont liées à la satisfaction client, à la recherche client, aussi bien en termes de monitoring des taux de satisfaction client que de monitoring et analyse de la stratégie client des sociétés. Donc, là-dessus, vous avez trouvé ces critères extra-financiers qui sont liés à la performance et au bonus. Et derrière, les critères de risque de réputation sont analysés par les gérants et intégrés dans euh, leur perception, dans leur construction, du couple rendement risque d'une société. J'en profite, Claire, juste, oui. euh, parce qu'on a une question aussi en direct et qui est complètement en liaison avec ce que tu es en train de dire. Euh, donc, euh, une personne qui nous pose la question, mais alors du coup, l'étude des critères de risque extra-financiers n'est donc pas figée. Vous revoyez cette étude, de ces critères de risque, tous les combien de temps Effectivement, c'est-à-dire que euh, sur les critères de risque... Il y a des thématiques qui sont euh, qui sont globales et qui sont, euh, qui sont les thématiques en fait ne, ne bougent pas. C'est-à-dire que les thématiques euh, quand on parle à la fois des euh, de, des ODD ou euh, des plafonds planétaires dont je parlais avant, euh, ça euh, c'est des choses qui ont été pour les plafonds planétaires les thématiques sont, sont sont figées depuis 2010 et c'est un cadre d'analyse à partir desquels on va essayer de trouver plus de granularité. Euh, la pyramide que vous avez sous les yeux et, euh, et en fait, le, le, le fait de, de classifier les critères extra financiers euh, dans, des, euh, dans différentes cases, ça, euh, c'est un travail qu'on a fait, pareil, c'est un cadre d'analyse qu'on a, qu a commencé à faire en 2014, et qu'après on revoit tous les ans, euh, en fonction effectivement de ce que nous disent les clients et ce qui est important pour eux. Mais euh, on va dire que les, le cadre d'analyse peut rester le même, après, c'est euh, la façon, c'est dans la granularité, le détail de, chaque, de certains des critères qui sont, euh, qui sont à prendre en compte et qui sont à, à évoluer. Mais euh, par exemple, quand on parle de... de, de, de, de genre, prenons l'exemple des plastiques. Euh, les plastiques, c'est un, un thème qui a évolué chez les clients euh, ces dernières années, parce que c'était quasiment... Il y a dix ans, ça ne faisait pas partie des préoccupations. Maintenant, je crois qu'on a euh, 25... On, pratiquement un tiers des clients pour qui c'est une préoccupation assez forte et qui euh, font rentrer ça dans leurs critères d'achat. Euh, donc, euh, Mais ça reste toujours, euh, on va dire, si c'est une source de pollution, pour nous ça restera un risque. Par contre, puisque ça, ça rentre dans les critères d'achat, on va le rentrer un cran au-dessus dans les produits et dans les attentes environnementales des clients. Donc, une fois que c'est suffisamment fort pour rentrer dans leurs attentes exprimées, euh, si jamais ça l'est, ça remonte en haut. Au contraire, si euh, c'est si quelque chose de vraiment euh, basique et qui ne, qui, ne, qui ne fait plus partie, euh, des, comme je disais, dans le temps, qui par contre descend passe d'un critère bonus à un critère euh, évident et de risque, par exemple sur la, les émissions de CO2 des voitures, hein, peut-être euh, qui euh, il y a quelques années, euh, mettre moins c'était un plus. Maintenant, euh, on a bien vu avec des cours c'est devenu vraiment un, un, un risque de réputation. Bien, ça ne fait plus partie des critères environnementaux des, des, des clients dans la partie produit et ça descend dans la partie controverse. Et ce qu'on considère, c'est que les sociétés qu'on a en portefeuille, qu'on a, qu'on a, qu on a pris, euh, qu'on a sélectionné via les deux premiers, euh, les deux premières étapes, en fait, elles ont fait ce travail aussi en interne, d'écouter leurs clients. C'est justement tout le principe de la stratégie client. D'écouter les attentes des clients et euh, donc d'avoir intégré ça dans leur process et donc euh, d'également avoir bien pris en compte ces critères de risque euh, et euh, de les appliquer. Donc nous, in fine, après, on fait un check, euh, un, un check de la réalité euh, par rapport aux controverses pour voir euh, si, euh, si euh, elles font bien ce qu'elles disent. En fait. euh si j'ai été clair euh, par rapport à ça. Merci Claire. Voilà. Euh, et donc, enfin, in fine, ce qui est important, c'est comprendre comment est-ce qu'on va traiter, nous, ces controverses dans notre, euh, par rapport à notre gestion. Et donc, quand il y a une controverse qu'on euh, qu qu on, qu on voit, hein, enfin, on, a, on travaille avec des fournisseurs de données euh, de controverses, spécifiquement hein, euh, un fournisseur qui s'appelle réprisque et qui nous fait remonter plus de 80 000 sources en 20 langues. Euh, voilà, donc ça, ça c'est très, très large. Euh, quand il y a une controverse qui arrive sur une valeur, on regarde d'abord la source, parce qu'avec autant de sources, certaines sont fiables, d'autres ne le sont pas. Euh, on va ensuite regarder, qu est-ce que euh, ce critère a, peut potentiellement menacer l'actif client euh, Donc, c'était la pyramide que je vous montrais avant sur les différents types de controverses. Euh, et, et où est-ce que ça se range dans, dans les cases par rapport à, à la satisfaction client? Ensuite, quelle est la réponse à l'entreprise? Enfin, dans la réponse de l'entreprise, est-ce qu'elle est satisfaisante ou non? Et là, euh, c'est vrai que très concrètement, il, faut, euh, il y a trois types de réponses où parfois les entreprises, très clairement, n'ont pas une réponse satisfaisante. C'est-à-dire que quand on les interroge sur ce thème, euh, elles vont être, euh, elles ne vont pas penser que c'est un thème qui est important. Or, nous, on l'a flagué comme étant quelque chose d'important du point de vue des clients. Donc, ça veut dire que là, il y a quelque chose, il y a un hiatus qu'il y a dans notre analyse. Peut-être qu'on s'est trompé, qu'on pense qu'il euh, y a un risque que l'entreprise n'écoute pas bien ses clients aussi, euh, qu'elle ne prenne pas ça en compte. Et ça, euh, bah, dans notre process de gestion, hein, c'est pas acceptable. Donc, on la sort. Euh, C'était arrivé il y a quelques années avec une société qui s'appelle Adler Modemart, qui est un distributeur de vêtements euh, au, euh, en Allemagne. Donc, euh, vous pouvez aller voir leur site. Enfin, justement. Euh, voilà, un distributeur de vêtements en Allemagne qui était impliqué dans l'affaire du Rana Plaza. C'était en, en 2013. C'était un immeuble au Bangladesh qui avait pris feu et où il y avait plus de 1000 morts. Et donc, ça avait soulevé de nombreuses inquiétudes quant à la façon de traiter les sous-traitants par les fabricants de vêtements. Donc, il y avait des étiquettes Adler dans, dans ce qui qu était resté de l'immeuble. Et leur position était de dire que ce n'était pas leur problème, que ce n'était euh, pas important pour leur client, que euh, de toute façon, c'était géré par euh, un de leurs investisseurs euh, et que euh, ce n'était pas central pour eux. Euh, et là, ce qui était intéressant, c'est qu'on a vu qu'il y avait également un problème de gouvernance. Donc, de cette controverse sociale, on a vu un problème de gouvernance qui nous a euh, fortement alerté sur la valeur, on n'a pas fait ressortir tout de suite, et tant mieux, puisque bah, depuis, cette société a fait faillite. Donc c'est pour ça que j'allais vous dire de regarder sur Internet ce qu'ils font comme vêtements, mais euh, maintenant, malheureusement, vous ne pourrez plus le, le, le faire. Il y a un autre cas euh, dans laquelle, euh, qui est le cas inverse, où en fait, on se rend compte euh, très, euh, assez rapidement que euh, les allégations euh, sont soit fausses, soit que ce que fait l'entreprise est largement suffisant et complètement satisfaisant. C'est comme euh, avec la Handelsbanken dans des affaires de corruption euh, dans, le, dans les pays nordiques. Ces derniers mois, il y a eu beaucoup euh, de sujets de corruption euh, dans les pays nordiques pour les banques nordiques donc euh, euh, mais à chaque fois on a bien fait attention sur le fait que euh, est-ce que Andelsbanken y était ou pas et euh, systématiquement elle n'y est pas et c'est euh, extrêmement logique parce que dans leur façon de fonctionner dans ce que fait cette banque elle fait les choses vraiment différemment elle est là pour ses clients elle est là pour euh, ses clients euh, Nordique et elle donne un maximum de, de, de liberté aux personnes qui connaissent le mieux les clients, c'est-à-dire le conseiller en agence. Et donc, euh, ce, ces conseillers connaissent extrêmement bien leurs clients, et, et à la fois particuliers et corporates. ils les suivent dans le temps, et ils sont vraiment capables de, de, de tracer euh, les origines des fonds, d'avoir une logique de, de connaissance des clients qui est extrêmement poussée. Et donc, euh, les problématiques de corruption qu'il a pu y avoir, euh, sur d'autres banques, elles ont été absentes de des Banker. Donc, le système d'écoute client a pu être suffisamment fort pour, euh, pour aller euh, contre euh, ce risque extra-financier. Mais, pour être franche, très concrètement, sur ces problématiques extra-financières qui sont complexes et euh, vont euh, s'entremêler en différents thèmes, très souvent, euh, la réponse est euh, entre deux. Ce n'est pas suffisamment clair, on a besoin de plus d'informations pour euh, mieux comprendre l'enjeu. Euh, on a besoin de plus d'informations de la part de l'entreprise, mais euh, l'entreprise a peut-être, elle aussi, besoin d'être euh, plus transparente, de, euh, de, de, de, de mieux communiquer sur ses problématiques. Donc, ça peut être un problème de communication. Ça peut être un problème aussi d'adapter un peu mieux sa réponse. Euh, mais euh, ça se fait dans le temps. Et quand on a besoin de dialoguer dans le temps avec une entreprise pour peut-être faire évoluer certaines pratiques, bah, ça s'appelle de l'engagement c'est ce qu'on fait d'un point sur le, sur le plan environnemental, on le fait avec euh, le Climate Action 100+, Plus, donc qui est une coalition d'investisseurs euh, internationales euh, qui représente maintenant près d'un tiers des actifs gérés dans le monde. Euh, et donc on va dialoguer euh, en direct avec euh, certaines sociétés pour améliorer leur transparence, mieux comprendre les enjeux, mieux comprendre en quoi euh, certaines problématiques euh, ou certains risques extra-financiers euh, les touchent euh, ou pas, euh, savoir si c'est... Euh, et essayer de, de, de faire évoluer leurs pratiques. Par exemple, euh, donc dans, le de, dans le point de vue environnemental, c'est proder euh, le net zéro, c'est-à-dire euh, le fait qu'elle s'engage à être neutre en carbone à horizon 2050. Sur le point de vue social, euh, de même, on a d'autres types d'engagements où euh, ça se fait sur la durée, donc on a un engagement avec, euh, qui s'appelle Know the Chain, avec euh, Business and Human Rights. Donc c'est une coalition d'investisseurs, par une coalition d'actionnaires, qui s'est regroupée pour demander plus de transparence sur la façon dont euh, les entreprises textiles et les distributeurs euh, agissent avec leurs sous-traitants. Il y a un classement qui est effectué par euh, l'ONG, c'est une ONG, et euh, qui nous permet de mieux monitorer comment se positionnent les différentes sociétés dans, cette, dans ces échelles et de pouvoir dialoguer aussi avec les sociétés pour leur demander plus de transparence. Certains. Mais vous voyez sur ces thèmes qui sont des thèmes de risque sur lesquels, euh, qui ne font pas partie de notre compétence cœur, on s'allie avec d'autres investisseurs au sein de coalitions coalition pour deux choses, à la fois euh, gagner en connaissance, mais également avoir plus de poids. Et... Euh, et Pouvoir euh, bah, apprendre aussi euh, des autres investisseurs et in fine avoir un jugement plus éclairé sur euh, les risques qu'on on est prêt à prendre dans ce couple rendement-risque si on investit. Et pourquoi est-ce qu'on fait tout ça <rire> Je pense que, in fine, euh, ce qu'on a aussi appris au cours des dix dernières années en mettant un critère financier au cœur de notre gestion. C'est que certes, euh, évidemment, on est là pour créer euh, plus de performances et avoir un maximum d'opportunités, mais concrètement, surtout, euh, ça nous aide en tant que gérant à éviter des pains. Et donc, euh, en ça, à, avoir, euh, à prendre moins de risques. Et sur les fonds, ça se voit comment Ça se voit par la volatilité qui est euh, bien inférieure à celle de, de ces indices. Et c'est vraiment quelque chose qu'on, qu moi je me rappelle on en arrivant chez Trostim, m'a dit directement, euh, et c'est euh, vraiment quelque chose qui est fort dans notre ADN, c'est que prendre en compte ces risques, euh, c'est vraiment là pour euh, avoir aider nos, nos clients à avoir une volatilité qui est réduite et donc euh, améliorer le couple rendement risque aussi par cette partie-là. Merci beaucoup, Claire, pour cette, cet exposé. Effectivement, tu as raison de, de le dire, hein, ce qui est important, effectivement, c'est dans tout notre process euh, extra-financier, puis financier, c'est effectivement d'aller chercher les, ces grands leaders de la satisfaction client, et euh, c'est d'optimiser, pour vous, investisseurs, le couple rendement-risque euh, et on augmente le, le rendement, comme je vous le disais, avec un, un taux de satisfaction client très, très élevé, et on arrive à diminuer les risques, par la baisse de, de la volatilité. Donc euh, là, vous voyez un, un tableau, euh, je ne vais pas regarder toutes les, toutes les lignes, mais on le voit typiquement sur euh, nos portefeuilles, même risqués, hein, sur la partie action, euh, Vous voyez sur euh, notre fonds Action Monde Trust Team Rock, euh, une volatilité à 13, enfin volatilité 5 ans à 13,60 euh, versus presque 16% pour son indice de, de référence. Même chose pour le, son, son petit frère action européenne, j'allais dire, avec Trust Team Rock Europe, avec 15% de volatilité, 15,6% de volatilité versus plus de 20% pour l'Eurostock 50. Et on le retrouve de la même façon d'ailleurs sur les small et mid-cap, avec une moindre volatilité. Donc, ce qu'on cherche à faire, évidemment, c'est de la performance dans la durée, toujours... Avec un, un, un process qui est ultra logique, basé sur ses clients qui sont très satisfaits et qui sont fidèles à l'entreprise. Euh, on l'a vu même quand il y a une période de Covid et que je pense à certains secteurs du luxe. Je pense à entre autres à Hermès qui peut fermer un certain nombre de magasins. Eh bien dès qu'il y a la réouverture, tout de suite, euh, les, les clients se précipitent. Et puis ils ont aussi le canal internet évidemment pour faire des, des ventes. Donc Beaucoup moins de volatilité dans nos dans nos portefeuilles. Puis c'est évidemment vrai pour nos portefeuilles plus défensifs. Euh, je rappelle l'un des plus connus, c'est Trustim Optimum, hein, que vous avez souvent l'occasion d'utiliser de, avec des volatilités qui tournent entre 2 et 3 Même si la volatilité a un petit peu augmenté hein, sur 5 ans avec l'année 2020 qui a été particulièrement euh, agitée, mais euh, mais sinon on a des volatilités qui sont euh, qui sont très basses. Donc euh, vous avez une, une gamme de fonds, comme vous le voyez ici à votre disposition, euh, allant de, de Trust Team Obligation Court Terme pour rémunérer les liquidités à, je dirais, à un an à peu près. Hein. L'objectif, c'est d'essayer de faire un, un 0,40, 0,50 de performance annuelle pour de la, rémunérer des liquidités. Trust Team Optimum, on cherche à réaliser entre 2 et 4 annuel en performance nette avec cette volatilité qui va tourner entre 2 et 3 Trust Team Rockflex qui dont on parle beaucoup en ce moment parce que les marchés sont, j'allais dire, euh, très agités, à la fois en termes de progression ou de régression, mais aussi en termes de rotation sectorielle. Donc beaucoup de, de, de nos clients utilisent Trust Team Rockflex, qui est vraiment un fonds ultra opportuniste. Et puis nos fonds, euh, fonds actions. Euh, Également labellisé ISR, hein. vous voyez que Optimum, Rockflex, Trustim Rock et Trustim Rock Europe sont labellisés ISR. Et Claire, je sais que tu étais en, en relation il y a encore pas très longtemps avec Herstein Young qui nous, qui nous contrôle régulièrement et qui apprécie énormément, euh, j'allais dire, notre approche euh, ISR parce que euh, ultra concrète et vraiment réellement impactante. L'autre chose, c'est que pour nos différents fonds, qui sont labellisés ISR, vous avez un reporting extra-financier qui est à votre disposition, qu'on peut vous envoyer, mais qui est également à disposition sur notre site trusteam.fr. Alors, nous avons été bavards, mais maintenant la parole est à, est à vous. N'hésitez pas à nous poser des questions, euh, on sera ravis d'y répondre. Euh, vous pouvez utiliser effectivement le, les petites discussions ou activer votre micro, mais je crois que c'est plus facile peut-être de poser la question par, par écrit. Euh, donc euh, tout à l'heure on avait une, une première question qui a été posée Sinon, en attendant peut-être la première question qui est euh, toujours un peu difficile à venir euh, je voudrais quand même revenir sur ce que tu disais oui, sur les différents euh, reportings oui. ce qu'on vous offre comme possibilité sur, euh, sur tous nos fonds hein, et réellement en termes de transparence c'est euh, de pouvoir voir comment se comportent les fonds sur ces indicateurs euh, par rapport à euh, soit leur base de référence, soit leurs indicateurs de référence. Et donc, euh, ce qu'on a choisi de faire il y a quelques années, c'est de vraiment agir en toute transparence et de vous donner accès à un maximum d'indicateurs. Donc, c'est vrai qu'on est sur une barge très large. Tous ces indicateurs que vous voyez dans la, la valeur publique, ou les risques, les bonus, l'expérience, euh, vous les retrouverez aussi dans le reporting extra-financier. Et donc, vous pourrez voir comment les fonds se positionnent par rapport à euh, leur indicateur de référence. Bon, gros warning par contre là-dessus, euh, parce que les limites méthodologiques de l'analyse extra-financière euh, sur les indicateurs sont extrêmement importantes, en particulier en termes de taux de couverture, c'est-à-dire que les entreprises ne disposent pas enfin, toutes euh, ces informations. Donc, on a des taux de couverture qui sont comme relativement bas. Euh, et en particulier sur les indicateurs de référence, comme par exemple l'indicateur Monde de, de rock qui euh, compte plus de 1200 valeurs. Euh, donc, euh, on n'a pas forcément des taux de couverture qui sont importants. Euh, warning aussi, bah, ce sont des données déclaratives. Euh, donc vous savez que, dans notre approche, si on a fait un focus sur la satisfaction client, c'est parce que euh, c'est des données qui vont partir du client lui-même, des données euh, plus... Euh, euh, si ce n'est objective au moins indépendante euh, qu'on enfin, qu va recueillir nous-mêmes ou aller, euh, où on va nous-mêmes avoir des partenariats avec des instituts de sondage pour euh, aller interroger des clients et non pas nous appuyer seulement sur ce que va déclarer l'entreprise. Euh, donc c'est euh, c'est pour ça aussi que vous voyez, dans, dans notre process de gestion, euh, on favorise toujours ces données euh, externes on a cette lumière de satisfaction client qui nous permet de savoir ce qui, quels sont les critères qui sont plus ou moins matériels, c'est-à-dire impactants par rapport à la performance financière, euh, et, euh, et, et on classifie ces différents critères euh, en fonction. Euh, mais euh, ça donne une, une bonne indication, et quand euh, là on vous dit ben non, vous n'êtes pas investi dans les, euh, dans, les, dans les secteurs les plus polluants, par exemple, euh, qu'est-ce que ça a pour conséquence comme conséquence, ça a que euh, sur l'empreinte CO2 des fonds, par exemple, l'empreinte globale CO2 des fonds, on peut être jusqu'à quatre fois moins émetteur que notre indicateur de référence sur euh, Thomson Europe, par exemple. Donc, euh, euh, on communique euh, pas sur ces chiffres en grand, en vert, etc. partout, parce que encore une fois, euh, on est très prudent sur leurs limites méthodologiques, mais euh, mais, in fine, euh, ça se voit dans l'impact, euh, dans, dans, dans, euh, enfin, dans les performances extra-financières des fonds euh, et, euh, la réduction, et le fait que cette réduction des risques, on peut aussi la mesurer d'un point de vue extra-financier. Est-ce que, parce qu'on a souvent la question, est-ce que tu as en tête des, des sociétés dont on aurait évité un risque grâce au, j'allais dire, au filtre extra-financier, parce qu'on a quand même régulièrement marché mmh. des... J'allais de dire des, un peu des scandales. Hein. Je, mm. euh, je pensais au, au Dieselgate euh, à l'époque. Je pensais à Winecard. Euh, et mm. euh, voilà. Puis j'en profite alors ce que je pense à la question. Puis je vois une, une question qui apparaît. Intégrez-vous mm. dans votre stop picking de la rotation sectorielle vers la value cyclique qui semble revenir dans l'immense hausse des taux d'intérêt. Évidemment, là, il y a alors, le, le, le, le, le, le, sectorielle. Actuellement, on est en plein cœur du sujet. Mm. Alors sur, euh, euh, sur, sur la première, sur moi sur, euh, bon, je vais peut-être d'abord répondre aux questions de stock picking, euh, effectivement euh, l'intérêt aussi de, de notre approche, c'est que euh, une société client, euh, peu importe qu'elle soit euh, value, cyclique, grosse, enfin, euh, on peut avoir de tout. Donc euh, on a un univers d'investissement qui est suffisamment large pour pouvoir avoir en portefeuille. Euh, des sociétés euh, plutôt euh, value comme euh, certaines telcos. Par exemple, sur Rock Europe une de nos principales lignes, c'est KPN. Donc, euh, on est sur une telco néerlandaise. Euh, donc là, plutôt traditionnellement euh, value. Euh, et une autre ligne, ça va être ASML. Donc, on est plutôt sur la croissance. Donc, entre les deux, euh, on a un réservoir de... de euh, de, de, de valeurs sur lesquelles on peut vraiment jouer et euh, sur lesquelles on peut, euh, on peut se positionner euh, et faire, euh, faire varier les pondérations. Donc ça c'est vraiment le travail du gérant. Je pense que euh, euh, par exemple sur ROC, la semaine dernière euh, Bertrand euh, Casalis euh, est, est revenu dessus euh, euh, de façon assez, assez claire euh, parce que ce qui nous importe au-delà de, de, de cette catégorisation qu on, qu on, sur laquelle euh, chez Trosteam, euh, voilà, ce qui nous importe beaucoup moins que la réalité de l'actif client et euh, la réalité de de l'activité de l'entreprise, en fait. Donc, euh, on va d'abord regarder ça, regarder si c'est une société de qualité, bien gérée, avec un actif client fort, ce qui nous permettra, après, potentiellement, de, de pouvoir aller sur l'un ou l'autre pour avoir des portefeuilles équilibrés. Voilà. Et ta, pardon, et ta question, Philippe, était sur le, oui, un, sur les pains qu'on a évités. Ouais. Oui, là, il y a eu des, <rire> des, des, un peu des, des scandales qu'on a évités, enfin des scandales, oui, oui. extra-financiers bah, euh, très concrètement. C'est vrai que très concrètement, euh, souvent les clients euh, nous donnent une vision différente de ce à quoi on pense qu on, en tant que gérant et financier. Et euh, c'est toujours ce qui est, est vraiment ce qui est passionnant, euh, c'est que euh, ils vont nous renvoyer quelque chose auquel on n'aurait pas forcément pensé, ou des angles morts auxquels nous, euh, voilà, en gérant, en étant sur les marchés, en écoutant euh, simplement, on a notre perception qui n'est pas forcément la même. Donc si on prend l'automobile, euh, voilà, sur ce, ce secteur-là, euh, historiquement, euh, c'est vrai qu'il euh, y, y a eu un moment où on s'était dit, mais euh, voilà, euh, quand même sur les différentes autos, euh, en termes justement en termes de, de value, de valorisation, est-ce que euh, euh, quand même euh, une société comme bah, Volkswagen, euh, voilà, d'un point de vue purement financier, euh, quand même, c'est quand même pas cher euh, Et ça, c'était en, en 2015, donc euh, avant bien euh, enfin, dernier tous de, de, de les scandales. Et là, ce que nous disaient les clients, c'est que euh, bah non, Volkswagen n'était pas la marque qu'ils préféraient. Euh, il y avait d'autres sociétés euh, de... de et celle qui arrivait systématiquement leader, c'était Toyota. Et pourquoi On l'a vu au fur et à mesure des années, et ça s'est vraiment accentué, parce que Toyota a une stratégie dans euh, l'électrique hybride, pionnière, précurseur, et qui correspondait à une attente des clients qui étaient en train de monter. Et euh, donc là-dessus, en, là, en, en regardant purement cette classification value, grosse, etc., on, on aurait pu se dire... Euh, je reste, euh, ah bah tiens, je, je vends mes Toyota pour aller sur du Volkswagen, euh, en regardant purement les critères financiers, euh, mais du point de vue du client, ça ne marchait pas, et donc euh, c'est quelque chose qu'on n'a pas fait. Euh, et deuxième chose assez intéressante sur euh, l'auto, c'était lors de l'étude Ipsos 2019, où euh, on a eu une divergence euh, sur entre la satisfaction d'un côté et la recommandation de l'autre en particulier en Allemagne, sur, euh, les, euh, sur, sur, sur BMW et Mercedes. Et sur ces marques, en fait, les, les clients étaient satisfaits, mais ne voulaient plus recommander. Ce n'était pas le cas sur des marques coréennes ou sur, des, ou sur Toyota. Et l'explication qu'on a trouvée, c'était que euh, le mouvement... Euh, écologique, le fait que le client soit ISR et des attentes environnementales qui soient fortes était réellement en train de monter. Et faisait que, même s'ils si aimaient bien encore euh, leur BM, euh, bah, finalement, euh, ils en étaient plus fiers et ils ne voulaient plus la recommander aux autres. Et donc, en termes de critères de réachat, si les sociétés ne proposaient pas des gammes plus propres, plus vertes, euh, que ce soit euh, électrique, électrique, hybride ou euh, demain à hydrogène, euh, bah, ça n'est pas passé. Et donc, euh, très clairement, c'est à ce moment-là où euh, donc on a réduit nos positions. On est euh, parce que dès qu'on a quand il y a une baisse de satisfaction client, euh, pour nous c'est souvent un signal avant-coureur d'autre chose. Donc, euh, nous sommes amenés à réduire nos positions par à sortir. Et euh, bah, ce qu'on a vu, c'est que les sociétés derrière ont disclosé sur des capex de plus en plus élevés, une baisse de leurs marge, même avant le bien avant la, la crise du Covid, hein, parce qu'elles étaient effectivement obligées de retravailler sur leur marque et sur leur plateforme de production pour pouvoir s'adapter aux attentes des clients. Merci Claire, euh, je ne sais pas s'il y a une toute dernière question, de toute façon euh, on va vous envoyer bien sûr cette présentation, vous allez la recevoir dans quelques, quelques minutes ou quelques heures, en tout cas aujourd'hui, euh, et puis évidemment nous tenons tous à, à votre entière disposition, n'hésitez pas à nous re-questionner, euh, et, et, et bien entendu, bah, tout ce travail qui est fait par notre équipe euh, recherche extra-financière, hein, composée de quatre personnes il y avait 40 euh, partenaires dans le monde, hein, euh, instituts de sondage euh, pour écouter cette voix du client. On parlait d'Ipsos tout à l'heure avec euh, déjà plus de 100 000 euh, personnes euh, comment dire, contactées, mais ça c'est juste un parmi euh, les 40 fournisseurs de données. Donc pour vous dire qu'on a énormément d'informations venant des clients, je pense que ça c'est une information très très précieuse, et puis évidemment après on va faire des due diligence auprès des entreprises pour vérifier que tout cela est... Euh, S'intégrer bien dans, dans, le, dans leur stratégie en plaçant le client au cœur de leur stratégie. S'il n'y a pas d'autres questions, et bien écoutez.